il est là. Ce colis-là vient de Stylevana qui est un site K-Beauty j'ai déjà fait quelques vidéos sur ce site-là donc si jamais je te mettrai la playlist et puis si je ne me trompe pas, il s'agit de produits K-Beauty qui ne sont pas testés sur les animaux et puis comme toujours, il y a mon code promo qui te donne moins 10% sur ta commande je n'ai pas du tout choisi ces produits là c'est vraiment un package spécial cruelty free à savoir qu'il y a énormément de marques coréennes de k-beauty qui ne testent pas sur les animaux c'est vraiment quelque chose qui est... voilà même c'est des grandes marques qu'on connaît à peu près tous typiquement Cosrx, Purito, c'est vraiment il y en a plein plein qui ne testent pas sur les animaux c'est relativement commun et j'avais fait une vidéo il y a très longtemps à ce sujet là je ne sais absolument pas si elle est encore d'actualité j'ose même pas la regarder parce que je pense qu'elle doit être cringe à mourir mais si jamais ça t'intéresse sachant que c'était être plus du tout à jour, tu peux les regarder, mais c'est trop joli tout ça. Ça se présente comme ceci. Le premier produit qui m'attire le plus visuellement, c'est ça. Oh cool, c'est un bubble foam! Et à mon avis, ça doit être en fait à la pistache. On va essayer d'ouvrir ça. Ouais, heureusement qu'il y a l'emballage parce qu'il a un petit peu coulé. Tous les produits, du coup, sont disponibles sur Style et je te mettrai les liens dans la description, comme ça tu pourras aller checker tout ça. Alors ensuite. Be Plain, Ocean Moisture Sunscreen, oh, trop bien, c'est donc une crème solaire et il doit y avoir quelque chose en rapport avec l'océan, je vais essayer d'ouvrir juste le paquet et j'en ai jamais entendu parler vraiment, oh c'est trop chou, c'est un petit dauphin sur l'emballage, il est vraiment hyper cute, ce que j'aime bien avec ce petit packaging là c'est qu'il est vraiment très simple, très minimaliste et j'adore c'est trop chou. Pour continuer, on a... Ah, de Cosrx Blemish Spot Clearing Serum. Sérum de Cosrx pour les boutons. Ah, j'aime trop cette bouteille. Ces produits, ils ont vraiment un packaging hyper minimaliste et je trouve ça adorable en fait. Il est tout petit, il est tout chou. Je vois un petit pot violet qui m'attire un petit peu. Fluide. Ah, c'est des choses en rapport avec les fruits, une crème intensive au blueberry. blueberry, ça doit être les myrtilles, fruit fruitage je connais pas non plus, Enfin, ça me, dir... ça me dit un petit truc mais j'arrive pas à dire exactement quoi, je pensais que c'était un lip balm mais oh c'est trop cute c'est vraiment un petit pot, c'est un petit pot tout chou, ça fait un petit peu genre pot de confiture finalement, c'est une crème Très épaisse, puisque c'est mixé une intensive cream, donc je pense que ça, ça doit être le truc. Qui hydrate bien on verra je, je testerai ça surtout pour l'hiver ça peut être pas mal ensuite ça je suis sûre je l'ai vu tout à l'heure je suis sûre que je la connais oui cette crème c'est un miracle honnêtement si tu as des boutons alors je peux pas parler si tu as vraiment une acné sévère etc mais si tu as des boutons genre manière simple on va dire teste la vraiment teste la donc c'est de la marque skin and lab et cette marque là c'est la medisica Calming et je te jure elle est incroyable je l'ai tellement dévoré cette crème là je pense qu en une semaine et demie j'avais fini le tube tellement elle m'a aidé parce que ma peau c'était j'avais plusieurs boutons elle était irritée et tout et là elle a vraiment fait son job elle était incroyable je te jure elle est tellement bien et je l'ai remis dans mon poignet d'ailleurs pour que je puisse la recommander je te conseille mais je te conseille vraiment de l'essayer vraiment vraiment vraiment et de me redire ce que tu en penses et si tu l'as déjà essayé dis moi ce que tu en penses je veux avoir, je veux tout savoir. Et puis celui-ci qui me regarde, Splash Mask Patting de Blit. Il n'y en a pas un autre qui vient de Blit Ah non c'est mon qui Mais je me demande ce que c'est un patting splash mask. Alors c'est au citron et au miel. Jusque là tout va bien. En tout cas le packaging me dit vraiment quelque chose. Bon déjà le packaging absolument magnifique. Du coup j'imagine qu'en fait, bon je pense qu'il est scellé. Ah non, ah, ça sent bien le citron. voilà. Ah d'accord. Ça demande un peu de maintenance dans le sens où tu dois remplir donc soit, ton, soit ton lavabo ou alors un bol, tu mets un bouchon du produit, un peu genre comme quand tu fais ta lessive, et ensuite tu vas genre faire comme ça avec l'eau et le produit en même temps mélangé. Il y a une deuxième façon de faire qui me semble un petit peu plus pratique, tu mets donc un bouchon dans tes mains quand tu es sous la douche. Tu tu l'éclabousse à la figure. Enfin, donc tu fais comme ça, tu te laves pas de pâte, pâte. Le pas de pâte, pâte du Seigneur. Tu fais un peu ça en même temps que quand tu te laves pour que ça soit un peu dilué avec l'eau. En gros, tu te mets pas ça directement non dilué sur le visage. Et c'est Mix et bien utiliser ça tous les jours. Ça sert à plein de choses. Donc, illuminer, c'est exfoliant. Donc, c'est un exfoliant chimique. Ça a nettoyant en profondeur, c'est hydratant et ça balance le pH de ta peau. C'est intéressant. Et je pense qu'on a fini. Du coup, si tu veux continuer à regarder des unboxings, j'ai une playlist complète. Où ou alors tu peux regarder une autre de mes vidéos. Allez, salut